« Monsieur le président de la République, y a-t-il sur cette terre un groupe dans lequel je trouverai ma place de préférence en France Merci de votre réponse. Mon » Mon dans le fond de la casserole. Des fois tu te dis, mais où va se nicher la connerie humaine Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est marrant, ça fait un moment que mon psy m'a rien dit. J'ai rencontré un grand professionnel, et alors là, À déblayer du terrain là. <rire> Article 3. Toute personne qui dit qu'il raccroche à 3 <rire> et qui raccroche pas à 3 <rire> est passible de la peine capitale. C'est ça Oui Bon, eh ben, allons-y alors